Salut les rôlistes, je suis avec mon pote Merlin et on va répondre à la première question de RPG A Day 2017 euh, Quel JDR en circulation désiriez-vous jouer en ce moment Alors, euh, c'est facile à répondre, moi j'ai vraiment beaucoup envie de jouer à 1% en ce moment euh, mais c'est le cas, je suis en train de lancer une campagne 1% et j'ai eu l'occasion de faire différents one-shots, de présenter le jeu à, à pas mal de gens donc ça c'est accompli. Si la question est tournée dans le sens quel jeu euh, récent sorti euh, j'ai pas encore essayé et euh, je souhaiterais goûter, bah on va probablement parler euh, de, de Raoul V2 qui est apparu euh, d'un coup comme ça comme un paix euh, chez BlackBook. Voilà pour RPG A Day euh, 2017, première question. à très bientôt, les Rollistes.